Oussama Amar, l'impériale éloquence, conférencier. Pourquoi Osama Amar est-il différent des autres Pourquoi surclasse-t-il tous les autres avec un minimum d'effort Oussama Amar est un conférencier hors pair. Oussama Amar n'utilise pas de PowerPoint. Oussama Amar ne profite pas de l'image de marque des célébrités pour faire son branding. Oussama Amar n'utilise pas de vidéos émotives. Oussama Amar ne montre pas de graphes. Et Oussama Amar ne montre pas ses chiffres. Oussama Amar ne fait pas de démonstration ni de tuto. Oussama Amar ne vous vend pas directement des produits. Oussama Mar parle, c'est tout. Ou mieux encore, Oussama Mar faire parler son expérience, son expérience à l'échelle internationale, dans le domaine des startups. Oussama Mar a réponse à tout à la seconde qui suit. On le sent vraiment à l'aise dans ce qu'il fait. Pendant que tous ces homologues nous donnent visiblement l'impression de deux enniers, Vosama Amor nous donne l'impression qu'ils ne travaillent même pas. Cliquez sur le premier lien dans la description et vous vous trouverez dans la page des vidéos de sa chaîne. Choisissez la vidéo qui vous accroche et regardez-la. Cette vidéo vous est recommandée par...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 Et c'est gratuit. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne hashtag Partage. Merci et à demain.